Étant dans l'immobilier, moi je trouve ça un, un, impensable de, de ne pas considérer ceux qui ne peuvent même pas se payer un toit. Quoi. Romain Des Toits, c'est une, une agence immobilière. Alors On fait que de la, que de la transaction, de l'achat-vente, hein, pas de location, ainsi de suite. Et après, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée, il y a une commission d'agence qui est payée.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 Étant dans l'immobilier, nous, on propose une douzaine d'associations qui bossent pour les, les euh, mal logés. Donc ça va de Restaurant du Cœur, Fondation Abbé Pierre, euh, Secours Populaire, Habitat Humanisme. Enfin voilà, il y, y a une douzaine d'associations comme ça qu'on propose. Mais ensuite, si l'acheteur a vraiment une sensibilité forte par rapport à la maladie, par rapport aux enfants, tant que c'est reconnu d'utilité publique, on est OK. Donc il fait son chèque. L'avantage, c'est que lui, il a dépensé la même chose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 On s'est lancé dans l'aventure il y a 6 ans, et puis au jour d'aujourd'hui, ben, au départ on était deux, maintenant on est quatre associés plus six commerciaux, et on a déjà reversé, je ne sais plus combien, à combien on est, mais on doit être à 200 000 euros quasiment de dons, et mon but c'est d'arriver au million, de pouvoir euh, reverser un million sans être millionnaire. C'est très positif, hein, quand même, à part, à part certains sceptiques qui ne comprennent pas qui dit c'est pas notre rôle, mais à part ça, non, c'est positif. En plus, ces derniers trucs qui se passent, c'est quand même à la signature chez le notaire, là les gens ils sont contents en plus, et puis il et y, y a ce côté où ils font un chèque, bon, le don en moyenne, c'est quand même, même 400-500 euros, donc c'est quand, quand même pas rien. Quoi. Et il y a un petit côté comme ça, oui. euh, du coup, ouais, ouais euh, sympathique, il y a un capital sympathique.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 Et ce qui, ce qui et qui nous écoute aussi, ce qu'ils ressentent. Euh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 et après je préfère que l'argent reste en trésor comme ça en cas de coup dur, ben bah, on est tous là et ça passe. Mmh. Et si jamais j'ai besoin, ok je prendrai. Mais si j'ai besoin... On a un budget com qui, bah, qui est beaucoup euh, moins important que d'autres sociétés, mais parce que moi je préfère faire les choses différemment et après du coup être recommandé par les gens avec qui on travaille, parce qu'on les fait, euh, j'espère mieux, et aussi hein, d'une façon peut-être plus, plus humaine plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub et après c'est toujours pareil tu sais, faire de la pub ça serait pourquoi pour qu'on pour qu ait encore plus de monde mais déjà comme ça on est bien donc qu'est-ce que je vais aller dépenser en, encore de l'argent la, de la, de que j'ai peut-être pas parce que je l'ai refilé à des associations à faire de la pub Tu mmh. vois donc c'est... faut pas en vouloir trop faut, faut juste... tu t'adaptes on a été... Euh, Petit à petit, euh, quasiment tous les ans, on rajoute une personne et ça se fait tout seul. C'est même pas nous qui recherchons, tu vois, c'est des gens qui plutôt qui veulent venir euh, des connaissances, dessiner ça. Quand tu fais un business model, bah, tu fais aussi des budgets, des conneries comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je mets dans la, dans la case salaire, mmh. par exemple Tu vois, si je mets le même salaire que j'avais avant, euh, à mon avis, non, on n'en serait pas là, tu vois. Et la trésor, elle ne serait pas pareille non plus. Et le, là, après, c'est une histoire de... Gestion en... Tu sais, ils appellent ça la gestion en bon père de famille, en fait, c'est ça. La, moi, la boîte, elle est gérée comme ça. Là, c'est la crise. Ben Moi, mon but, c'est qu'on passe la crise. Mmh. C'est pas qu'on fasse tant d'argent ou je sais pas quoi. C'est qu'on passe la crise et qu'on soit tous là quand la crise, elle sera terminée. Mmh. Les six et qu'il n'y ait personne sur le carreau. Tu vois, c'est ça le but. Ça C'est un détail, tu vois, mais ça bien. change tout. Ça change tout.